Les chercheurs disent des trucs vraiment trop compliqués. Vous êtes sûr Découvrez notre vision du métier. Les chercheurs sont connus pour savoir échanger avec d'autres experts. Moins pour leur faculté à vulgariser leurs connaissances auprès de publics variés. Les citoyens, les professionnels du monde de l'entreprise, le milieu associatif ou même les pouvoirs publics. Pour soutenir la vulgarisation scientifique, Conseil et Recherche organise des conférences-débats, avec des interventions courtes de chercheurs en sciences humaines et sociales pour vous faire prendre du recul et vous accompagner dans diverses problématiques d'organisation, de management ou de ressources humaines notamment. Un réel échange, sans jargon technique. faut aussi, tenter l'expérience